Bonjour. Un jeudi à cinq minutes, je vais essayer de vous comprendre qu'on qu'on peut faire de la fin grâce aux mathématiques. Et pour cela, on va essayer de répondre à les questions suivantes. Combien de fois faut-il battre un jeu de cartes pour qu'il soit bien mélangé? Tout d'abord, qu'est-ce que ça peut vouloir dire mathématiquement, un jeu de cartes bien mélangé? Donc, pour mesurer ça, je, euh, je propose de faire le test suivant. Vous prenez votre jeu et vous essayez de deviner la carte de dessus. Par exemple, euh, 3 de trèfle. Vous la regardez et en fonction de ça, vous essayez de deviner la carte suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière carte de jeu. À la fin, vous notez combien de cartes vous avez eu juste. Euh, si vous partez d'un nouveau jeu de 52 cartes, vous connaissez l'ordre dans le jeu et vous devinez 52 cartes. Si par contre, vous partez d'un jeu de cartes parfaitement mélangé, vous avez une chance sur 52 de deviner la première carte, une chance sur 51 de deviner la deuxième carte, et ainsi de suite. Donc cette somme vaut 4 cartes et en moyenne. Maintenant, notre question sur les battages peut être formulée de la manière suivante. Calculer le nombre EK de cartes qu'on devine en moyenne dans un nouveau jeu de cartes, euh, mélangé précisément euh, K fois. C'est une question extrêmement compliquée, mais une solution a été trouvée par euh, Bayer Diaconis, un mathématicien américain dont le premier est aussi consultant pour le cinéma, notamment pour le film « Un homme d'exception ». Et le deuxième est un magicien professionnel. Donc, voici les valeurs du cas qu'ils ont trouvées. Euh, et par ailleurs, ils ont montré une méthode, comment calculer ce nombre pour n'importe quel euh, nombre de cartes dans votre jeu. Donc, leur con conclusion, reprise par The New York Times, c'était qu'il faut battre un jeu de cartes cette fois. Ça vous donne un, un avantage d'une demi-carte seulement par rapport à, à un jeu parfaitement mélangé. Alors que si vous ne battez que six fois, vous avez l'avantage d'une carte ce qui est déjà beaucoup plus important. Et notamment, dans en pratique, on ne bat pas les cartes suffisamment de fois. Euh, certains euh, joueurs de bridge en profitent, donc ils font attention au nombre de mélanges qu'on fait, et puis euh, en utilisant des stratégies mathématiques, ils peuvent faire des prédictions sur le nombre de cartes dans le jeu. Et en utilisant cela, ils, ils euh, obtiennent un, un avantage en long terme qui leur permet de gagner systématiquement. Uh, revenons maintenant aux aspects mathématiques de, de la question. Déjà, comment modéliser un battage de cartes mathématiquement Donc, Tout d'abord, on commence par uh, couper notre jeu. Uh, la probabilité de couper dans un endroit donné est donnée par uh, la loi binomiale. Et ensuite, vous, fait, vous faites un mélange. Et tous les mélanges possibles sont considérés uh, comme équiprobables. Pour uh, décrire un on utilise, une, une des, on utilise le groupe S5K2 du permutation de 5K2 cartes. Et on, on considère une matrice indexée par S5K2 euh, où on regroupe les probabilités de passer d'un état de jeu à un autre après un seul battage. Donc pour comprendre les cas de test qui nous intéressent, il faut considérer la quinzième puissance de cette matrice. Maintenant, un résultat profond qui sort de, 4 de ces 5 minutes nous dit que pour calculer les. Euh, valeur EK qu'on cherche, il suffit de comprendre les valeurs propres de notre matrice. Maintenant, comment on peut calculer les valeurs propres de cette matrice euh, 52 factorielle sur 52 factorielle, qui est absolument gigantesque Pour cela, on fait agir cette matrice sur des vecteurs indexés par S52, qu'on peut aussi écrire comme des combinaisons linéaires d'états de jeu, avec comme coefficient les coordonnées correspondantes de ce vecteur. En, utilisant, en étudiant un peu plus la matrice M, on peut se rendre compte qu'on peut, qu peut appliquer la théorie des représentations de groupes symétriques S52 pour la comprendre mieux. Et ça va nous donner la chose suivante. Appliquer cette matrice à notre vecteur, c'est la même chose que multiplier la combinaison linéaire des permutations correspondantes par cette combinaison linéaire de certaines EJ. Euh, et du coup, pour calculer la valeurs propres de N, il suffit de bien comprendre ces EJ. Ces EJ sont appelés en fait des indépendants olériens, ou les indépendants de Solomon. On connaît tout un tas de bonnes propriétés qu'ils satisfont, et notamment on sait les calculer de manière efficace. Et c'est ça qui nous permet de donner la réponse à notre question de bataille. Donc il faut aussi dire que ces idémontats olériens, ils apparaissent aussi dans tout un tas d'autres domaines, notamment des domaines de d'algèbre abstraite.